Je peux vous aider D'accord, merci. Merci beaucoup. Je suis chargé là Oui. Vous n'habitez pas loin, je pense. Oui, ici, je suis juste à côté. Là. Ah, d'accord, ok. Vous savez, j'ai pour habitude de, de, de me comporter en gentleman. Hein? Ah bon C'est pas la première fois. Je ne suis pas d'ici, je viens d'arriver. Ah. non. Oui. Je sors de, de Paris, plus précisément à Bobiné. Bobiné Bobiné, oui, en France. En France Oui. <rire> c'est une banlieue parisienne. Je connais souvent la France. C'est pas très connu, mais c'est pour des jeunes chercheurs qui vivent en France. Ouais. Ah bon? Hein? Ouais. Et la ville ne m'a pas tellement souri là-bas. J'ai décidé de rentrer au pays. Et désormais, maintenant, ce que je vois, je fais. Ah bon? Ce ouais. que vous voyez, vous faites. Je vous bats comme je peux. C'est madame? Madame Maman Choco. Mama c'est comme ça qu'on m'appelle. <rire> Moi, c'est Choco Cho -cho. Cho -cho, ouais. cho -cho. La similitude là déjà. <rire> oui, choco. Sake. Choco. C'est cho -cho. <rire> bien. Encore, petite ouais. harmonie, petite ouais, ambiance. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça va Non, ça va très très bien. Qu'est-ce que vous faites avec autant d'œufs et tout euh, J'ai besoin de, de faire dans le cafétéria. Cafétéria. Oh, ouais, ouais, à manger. Tu sais, je suis une veuve. Mon mari ah, m'a bon. laissé sa faute aujourd'hui 6 ans. Ah oui. Je suis avec les enfants, je les envoie à l'école. On peut manger si Dieu le veut. Ouais. Ouais, donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Non, <rire> ne vous inquiétez pas. Hein. On dirait que le destin nous réunit. Ah parce bon? que moi-même, je suis un homme libre. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je suis à la recherche d'une conquête. Mais je suis déjà vieille. <rire> non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, en France, c'est le cœur avec le cœur. C'est pas l'âge, non ça compte pas. Mmh. Ça compte pas. D'accord, je comprends. De toutes les façons, on aura le temps Merci de s'accorder. Je vous accompagne. Merci. Une très belle femme, vous êtes. <rire> Merci, c'est comme ça que mon mari disait que je suis plus belle. Papa, tu as vu le match de Juventus l'autre jour. Ah, voilà, bon c'est. Tu dis que le. Cristiano, c'est la, la mort du joueur. Bon, là, en vrai, non. Cristiano, c'est la patte. C'était la magie. Cristiano, non. Panda. La magie du joueur. Pied gauche, bébé, des dents. Oui, chérie. Nous sommes venus parler cela du match. Oh, bébé, calme-toi. J'ai dit, euh, maman Choco. Oui. La fête d'allumettes, là, tu fabriques seulement ça ou quoi Ouais, patientez, pardon. Ma fille allait acheter les allumettes. Mais, papa, elle a pris l'avion. C'est quelle histoire d'allumettes depuis une heure de temps que nous sommes ici Calme-toi Je dis que les gars, sais, tu le serres et tu le serres, c'est quoi Je vous vous ne comprenez pas, c'est le vrai maquis du quartier. Ici, là, la matèce, c'est la seule Quand tu te. Pour l'a dire non, mon frère Thierry, quand tu choque non. la patte, ça passe directement dans le tibia Parce que c'est dans le tibia que nous devons faire une heure de temps ici. Bébé oh, mais... Madame à cause des allumettes de 25 francs on va faire une heure de temps Islam. là Lève moi je pars Madame, oui. depuis que nous avons fait une heure de temps islam à cause des allumettes de 25 francs la fesse est même simple depuis une heure de temps levez moi je pars et... Mais bébé tu pars comment hey, papa. Go. Tu lances Tu il lance hey, On va passer un peu de Moi j'ai le temps, il tu peux tenter, reste là, tu attends. La matinée, il a vraiment l'histoire de tes allumettes là, vraiment. Ouais, maman, vraiment, c'est c'est chaud, hein. Ok, je suis seulement, mais oui, il est pas le choix. J'ai yeah, la <laughs> J'en étais chiche, Ne bien pas le petit café, maman. Ma belle Il y a un temps, maman. On était à une veille, là, hier, et maman. Non, on est rentrés comme ils sont en fatigués. Alors, fais-moi seulement, rapidement, quelque en fait chose là. Ne me dis pas, même pas le petit café comme ça pour nous donner. Aïe Là ah est-ce oui, là non, j'ai faim jusqu'à pas, donc seulement rapidement quelque chose pour moi. Sautes-moi, tu vois quoi les pattes non, je saute ça rapidement, si tu plaît. être faim là jusqu'à. Le problème maintenant c'est les allumettes. Depuis que Debora est partie chercher les allumettes, présent, elle n'est pas encore arrivée. Je... je ne sais pas comment les enfants là sont. Je ne sais pas, j'ai déjà perdu au moins 13 clients ici là. Maman laisse seulement les enfants de maintenant non, c'est comme ça partout. Ah, ah les enfants de quoi Les enfants de quoi Je veux mettre quoi sur l'enfant Hein? Quand j'ai toujours dit dans la famille que la femme si elle bête, ça est hey. tout Voilà, Akamba. Je ne suis pas ton égal De un, j'ai les enfants qui te dépassent. Je suis arrivée dans votre famille, tu étais encore comme ça. Aujourd'hui, tu me parles fort. Oh. Tu ne peux pas m'expliquer. Tu ne peux pas m'expliquer tout ça là. Tu m'en tout ça là. Elle me c'est quoi par rapport à la bouteille du gaz? Il ne hein? t'est jamais arrivé d'oublier quelque Arrivée chose pas, dans ta pardon, vie. Pardon, je ne m'insulte pas. Ici, c'est mon bureau. Tu as compris Ton frère est mort depuis 6 ans. Ici, c'est mon bureau. C'est grâce à ça que je l'ai à voir à l'école. C'est grâce à ça que je l'ai nourri. Tu as compris Pardon. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Tout ça, ça, Je dois jouir de ça, madame. Je te rappelle que si mon frère ne te retirait pas de la misère dans laquelle tu étais, je n'allais pas avoir tout ça. Pardon. Mais, tu te tapes les Tu J'étais dans la t es t misère. Agaba, ne manque pas de respect comme ça. Ah, Le plus ah. Ah, tu te fais la misère, tu te laisses ah, à eh, eh non, là ah, maintenant, tu es déjà en train d'examiner. Je ne suis pas d'accord avec toi, Agaba. Michel, je dis, respecte la limite Je ne suis pas avec toi. Nous ne sommes pas familiers, s'il te plaît. Tu es venu pour moi aujourd'hui. Je suis venu pas. Je suis à mission. Mais il fallait me dire quand tu venais ah, à mission. Il fallait me dire. Tu n'avais pas marcher avec toi. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans, c'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je vais nourrir. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté d'être taillé un cailleur, une enfant. Toi? Tu as compris? Deux, je vais te rappeler que, tu vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas de problème de nourriture. Donc là où je suis, là, c'est toi ce que tu peux mélanger là-bas? Tu me donnes, je mange. Il n'y a pas.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 Pour suivre si dans la vie tous promise, promis faite. directement